Maren Lemar a révélé sa conversion à l'islam, la star et mannequin de télé-réalité française, soulignant qu'elle s'était convertie à l'islam il y a des mois, et ne l'a révélée qu'hier, mercredi. La star de télé-réalité a publié un clip vidéo sur ses comptes sur les réseaux sociaux, dans lequel elle a documenté le moment où elle a prononcé les deux témoignages, dans une mosquée en France, en réponse à des reportages parus il y a quelque temps confirmant qu'elle s'était convertie à l'islam. Alemar a déclaré via son compte Instagram, Il y a des chemins que vous devez emprunter seul, sans famille ni amis, uniquement entre vous et Dieu. Elle a ajouté que certaines personnes étaient au courant de sa conversion à l'islam, mais beaucoup, l'interroge encore à ce sujet, indiquant que cela l'a incité à l'annoncer officiellement après de longs mois de réservation. La star des princes de l'amour décrit sa décision d'entrer dans l'islam en disant « c'était un choix de l'âme, du cœur et de l'esprit », ajoutant qu'elle s'était énormément développée, avait révisé son sens des priorités et repenser certains choix de vie. Maren Alémar est née en juillet 1993 à Bordeaux, sud de la France, et elle est d'origine marocco égyptienne et elle a une sœur jumelle nommée Océana Alémar.